Moi, c'est Eva, j'ai je... 28 ans, je suis animatrice au CEMEA de Lille euh, et je viens de Tourcoing. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, je suis partie quand j'avais 19 ans en Italie pour travailler dans des hôtels et des camping-villages en tant que géo. Donc je fais de l'animation depuis un petit moment maintenant et j'ai commencé avec le mini club, les ados, l'animation sportive et les spectacles. Donc j'ai eu un panel assez large et j'ai fait ça pendant euh, 6-7 ans. Euh, et je suis rentrée ensuite en France en 2018, donc il y a 4 ans, où j'ai repris une vie en restauration euh, avec des boulots qui me plaisaient moins que l'animation. Et j'ai eu un jour cette volonté de me dire, allez, on va faire de l'animation euh, ici en France de façon professionnelle. Donc euh, il a fallu se reformer. Très honnêtement, j'ai eu un rendez-vous avec ma conseillère pôle emploi en lui disant voilà je voudrais bien refaire de l'animation mais j'avais pas de bafa j'avais j'avais aucune base en France j'en avais à l'étranger mais c'était pas forcément valable ici et euh, elle m'a envoyé un, une plaquette pour le CPGEPS des CMA et je me suis dit tiens je vais essayer et je me suis inscrite dans la foulée parce que ma conseillère pôle emploi me l'a indiqué. Je vais pas mentir là-dessus, je connaissais pas les SMEA. Euh, je les ai découverts du coup en arrivant ici en formation, et j'avoue que ça m'a énormément plu parce que j'y suis encore aujourd'hui. Donc c'est que voilà, il y a des valeurs communes et des choses qui se partagent, qui font que j'ai envie d'y rester. Mais euh, ça a été une très belle découverte. J'ai aimé les méthodes d'éducation que j'ai trouvées super intéressantes. Euh, je venais avant d'une éducation très classique, très théorique qu'on pouvait avoir dans les facs, les écoles. Et j'ai aimé le, le fait de pouvoir euh, utiliser la force du groupe pour apprendre plutôt que d'avoir euh, voilà, quelque chose de descendant avec une seule personne qui est sachant et, et, et nous qui sommes ici pour apprendre. Et j'ai trouvé ça super intéressant surtout qu'en plus on avait un groupe qui venait de plein de milieux et de plein d'horizons différents donc on apprenait énormément des, des uns des autres. Et euh, cette méthode d'éducation en tout cas pour moi ça a été une révélation. Je la connaissais pas et j'étais très contente d'en de, de, faire l'apprentissage. Alors J'avais déjà une pratique de l'animation, mais qui était assez différente. Euh, je faisais beaucoup d'animations loisirs, voilà, à vacances, on fait du tir à la carabine, c'était vachement chouette. Mais euh, il a fallu réapprendre un petit peu les bases aussi sur les centres de loisirs ici en France, comment faire des animations peut-être avec un budget un peu moins élevé, comment inventer des choses vraiment euh, de, du tout au tout. Donc on n'avait absolument rien, il fallait tout créer et j'ai trouvé ça super intéressant. Le fait d'avoir un, une alternance, d'être aussi en stage à côté dans un centre social à Tourcoing, euh, ça m'a permis de mettre en pratique ce que j'apprenais tout de suite en formation, et surtout de revoir les lois françaises qui sont différentes des lois à l'international, donc j'ai dû réapprendre aussi et reprendre des réflexes que je n'avais pas du tout ici en France, parce que, bah, en Italie on a le droit d'avoir des groupes de 30-35 personnes pour un animateur, ce qui n'est absolument pas le cas ici en France, donc il a fallu me refaire quand même des petites bases euh, sur euh, voilà, ce qu'était l'animation en France et comment on pouvait procéder, et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, J'aurais envie de lui dire de ne pas hésiter à pousser la porte. Euh, simplement, si elle est en hésitation, qu'elle a besoin de renseignements, que ce soit au CMA ou dans d'autres organismes, euh, je pense que c'est un peu partagé. peu partagé. faut pas hésiter à essayer à venir, à rencontrer des gens qui sont là, qui sont disponibles. Euh, je sais que j'ai déjà eu le cas ici de personnes qui sont venues en hésitation et à qui on peut parler pendant 5-10 minutes en expliquant un petit peu ce qu'on a vécu et pourquoi c'est intéressant de venir. Il euh, y a plein de belles choses qui attendent les futurs stagiaires. On a parlé de la mobilité européenne qui est quelque chose que je trouve absolument génial pour des jeunes qui euh, parfois n'ont jamais eu l'occasion de partir à l'étranger et donc vont découvrir pendant deux semaines un pays étranger et c'est une opportunité qui est énorme et qui apprend beaucoup sur la vie quotidienne et sur soi-même en même temps. Donc ne pas hésiter à pousser la porte, ne pas hésiter à poser des questions et euh, parfois il faut tenter. On peut se planter, ça peut nous plaire, ça peut pas nous plaire, mais si on n'essaye pas, on ne saura jamais.